Coucou YouTube Je suis avec Cardona, un monstre. Il est chez les baisers d'H. Il est aussi monstrueux. Il fait des, des games de fou. On a des armes de malade. Et il va vous en dire plus. On va faire top 1, on va retourner le lobby. Et pensez à vous abonner, à liker la vidéo. activer la cloche pour les notifications. Et mettez vos commentaires. Ouah il est trop fort T'es le meilleur Le lapin est dans le trou. Ça va Ça bouge à dans l'entrée ou quoi Ouais, ça a bouffonné un peu. <rire> Vous allez voir, les gars, il fait le modeste, mais il est très très bon. Euh, y'a un mec qui est passé devant. J'essaie Je, d'éviter de fight. À terre. Vers où euh... Au fond, au fond, ping vert, tout au fond. Il Il vient sur moi, il vient sur moi. Et il va me finir. J'ai pas réussi à te Ils ont essayé de me tuer, frérot. Allez, go. On va se régaler, maintenant. Je te suis. Hop, on prend l'étage et on rase, on rase tout. Et je viens de perdre une vague. à cause de la frappe. Incroyable. Incroyable. Ok, ça vient de descendre devant moi. J'ai vu, j'ai vu. Il y en a encore un. Il a découvert. Oh il me l'a mis. Il est vers il est où, il est, vers où il est juste devant toi. Franchis-le de toi. Oh le script Frérot, tu sais que je lui ai tiré environ 25 balles dans la tête. <rire> Mais tu sais que j'ai mis une balle de snake, j'ai l'impression qu'il est passé à travers aussi. Ouais, mais c'est possible parce que pas, vraiment, j'ai vraiment dû en Père tirer 27. Ouais, j'ai vu. Ah, putain. Ah, c'est les TTV machin. Tu sais, généralement, les mecs... Comme moi. <rire> ouais, mais tu vois, général... ouais, eux, tu vois, FK, TTV machin. C'est vraiment, les mecs, ils, ils, se prennent, ils se prennent pour des dieux, tu vois. Ouais. Putain, je me la surprise. Surtout, ne retombe pas là. Moi, je suis mort. Ah ouais, je viens pas sur toi, je retourne. Je retourne pas au, au dog non plus, il y a un gars. Bien, on, on, il faut qu'on se l'efface euh TitiV mes couilles. J'ai fait mon kill, le reste est au fond. Au fond, euh, tout au fond euh, devant là. Nord. Y'a personne devant. Ouais, ouais, ouais, je, je vois rien devant, c'est euh, ce que ça m'a indiqué. Si, si, y'a un gars, y'a un gars. Je, je le vois il saute, aussi. Il a sauté, il a sauté. Ah Non, non il a pas sauté. Ok, j'avance doucement sur lui. Je les craque euh, si jamais tu veux, mon frérot. Je suis avec toi, je suis, je suis avec toi de ouf. Oh, il a la fenêtre. Oh, mauvais timing, j'ai lancé ma flash au moment où il est arrivé. Je tente un move, moi. Bien joué. Premier sur toi. Hein. J'ai sauté la peine Ils sont au-dessus de moi. Ok, silo, y'a un mec qui vient de tomber. Il est mort celui qui t'a tué, frérot. À droite, c'est qui l'autre sniper qui tire dessus là C'est toi Oh là suis... la la <rire> Derrière nous, derrière nous, lapin Ouais. Je confirme mon kill. J'arrive. A à terre, à la terre. Il en reste un qui C est a train de s'échapper, gros. Il... Il fait cacamou. Cacamou tout droit. Cacamou au fond, il vient de prendre le virage à droite. Je, je re-shield, je cours comme un tank, je te laisse lui tirer dessus. Je sais pas où il est passé. Il est descendu là Oh le fils de pute Je le, le Je. Et les gars, je vous avais dit qu'il jouait trop bien euh, le frérot. Oui. Euh, tiens, euh.. Mais d'ailleurs. Euh, d'ailleurs, euh, les modérateurs, mettez son, euh, son lien Twitch en, en description ou quoi, si jamais des gens sont intéressés. Comme ça, mais si ça, tu jamais... peux me filer 500 Comme ça, je prends un. Ouais, juste avant, je mets. À terre. Oh, ouais, t'es comme ça. Et attends, parce qu'il est pas mort, je vais le finir. Il te suit, ça change complètement tout. Bah, ben... Ben en fait, moi, généralement, en. Y'a du monde Oui et non. <rire> C'est à dire qu'il y avait quelqu'un <rire> qui. J en fait, j'ai vu un hélico <rire> faire quelque chose de super bizarre. Et je crois, crois que la personne est morte. Hein. Loïc, ah. ton couteau n'a pas fonctionné suite à l'abandon de cette personne. Ok, il y a à terre sur le contrôle. Vas-y, j'y pars. Je te laisse me couvrir en attendant. Hop. Vas-y. Sans, je suis arrivé. Il, il est, il est derrière, en haut derrière. Il y en a un autre en bas. Je te, je, te je, te je te confirme ton je te confirme qu'il là, directement. Ils sont au premier étage, les autres. Ou juste en dessous. Ouais, moment... j'ai entendu. Ok, je descends avec toi. Bien joué, mon frérot. En fait, moi, ça, souvent, lors de mes fights, ça, ça peut arriver que... Je bute un mec... Euh, non, mais c'est bon, je y y y a, suis, et parce et que je chose... sais qu'il y en a qui campent en plus. A ce qui paraît, ton streamer, il les voit à travers les murs, donc euh, c'est bon. <rire> en fait, déjà, vous voyez les, les massacres que je fais tout seul en résumé. Alors là, avec un Ok, j'ai vu, j'ai vu. Une balle, une balle, je suis à droite. Là, je vais. Crac, crac, derrière nous. Attends, je vais te sauver d'ailleurs. Il a une balle. Une balle Ah Re il s'est de... remis C'est bon, c'est bon, t'inquiète, t'inquiète. Je les knock. C'est bon, c'est bon, je te dis. L'autre est, est en face de moi, mais j'ai 13 balles. Bon ça suffit. En face où Un mètre. Ouais, en fait, vous voyez les massacres qu'on fait, fait tout seul là. Imaginez avec un autre comme moi là. Oh bordel. Les massacres oh, tu, fais, tu fais une soixante tu fais Ouais là on est parti pour 60 tous les deux Bah deux je pense pas mais enfin avec un joueur meilleur comme moi tu, tu l'as fait large hein. oh, J'ai pas besoin d'un joueur meilleur A terre ici Je te le confirme On peut chaud. aller rush l'autre si tu veux C'est bon, j'ai tué les, les, les trois qui ont... dans le gaz. Ok, bien joué. On est, est, en, un... On est en 3v3. Crack. J'ai aussi. Touché. Touché ouais. encore. Oh, Alors, il y en a un qui a pas de skin. Il, euh, il est super méchant. Tu veux te laisser un V3 À terre, terre. Vas-y, vas-y, mais je te ah, laisse te les... Vas-y, un, un V3, les frérot Je suis sûr que tu peux le faire. Hein. Donc, euh, régale-toi. Je te laisse te régaler. Je te mets un ping, ça peut t'aider. Il en reste un. Ouais, oh, c'est pour toi, c'est pour toi. Le dernier est là. <rire> un peu trop fort, ça t'invitait, chat. Bon, mais bah, la traité bon, bah, tra hein. Tra tra hein tra tra première... La première. Oh, première game, bon. J'ai l'impression on était un peu rouillés tous les deux. C'est de la triche un invité comme ça. <rire> et du coup, et du coup, ouais, tu, ça, ça joue quoi toi là tu, tu joues sur quoi un peu Pour manette, les gens qui se posent Play des 5. questions Je joue à Play 5, manette. Euh, ouais. Euh, la manette classique. Ok. Bah nickel, c'est à dire, voilà. si t'as la PlayStation 5, ça, dire, ça voudra dire que tu pourras jouer à Warzone 2. Ouais, ouais. À ce qui paraît, il sera disponible sur. Euh, que sur mais, Play 5, ouais. Mais vu. Que, que sur Play vu, 5. Ouais et euh, mais la grosse Xbox aussi là, ouais, là. et euh, là, là. Mais en fait c'est la nouvelle génération hein. il prépare, il prépare un, un gros monstre de jeu hein. Contrôle, hein. ouais fais toi qui fait on se on se retrouve ah, après mais on est deux par contre j'avais pas vu pour plus de plaisir ouais ok y'a a personne à contrôle si tu veux venir non oh. Je suis, à... je suis contre Ping Ping, donc une seconde, je m'occupe de Ping Ping. T'as vu que t'étais à 3 sur 3 T'es sûr qu'il y a personne Bah, ils se sont fait tuer alors. Et j'entends personne sur moi. Ok, je réunis les sous, je prends le colis sur moi, c'est bon Vas-y Je viens d'éliminer une équipe, j'arrive mon frérot. Tu sais quoi T'es large capable de faire le 1 contre 3, je te pose sur le toit, tu te le fais Moi, je me fais la team d'à côté. Comme ça, tu te soucies pas d'eux. Toi meilleur. Je t'en craqué un sur... Euh... Il y a une team de tryhard qui vient d'arriver. J'en ai eu deux. Et je trouve pas le troisième. Sur, sur moi, il y a deux tryhards. C'est pas para. C'est pas para. Fais gaffe, fais gaffe. Alors, ils ont deux systèmes trophies. Dans 8 secondes, je suis revenu. Ils ont en fait, deux systèmes tombe. trophies, frérot. Et si, ouais, si jamais tu peux essayer de les baiser, eux, ce serait top. Ils sont dans l'angle, vraiment dans l'angle, juste là. C'est bon, je suis revenu, tu peux, tu peux attaquer quand tu veux J'arrive Fibito Tu l'as baisé J'ai des cales, j'en ai eu un Ouais Tu es l'autre, c'est bon Quoi T'as tué tout le monde là Ouais ouais j'ai eu les deux Oh non le fils de pute Il en a ça Une balle C'est fini Une balle Bien joué. Je mauto je mauto t'inquiète. Je nous mets une frappe dessus, lapin. Y'a Il y a du hasard qui arrive, j'ai l'impression. <rire> ça, ça bouge le viseur. Tiens, chaud, tiens, je te mets une boîte de plaque. Oh non Tiens... Ok, ça campe à la fenêtre à côté J'ai vu, j'ai vu. J'ai pris du lubrifiant, j'y vais. Devant moi, devant, devant moi. moi. Ah, les gars, ça se fraîche. Désolé, je te l'ai volé, mais... Non, ah, frérot, moi je m'en fous de ça, il a pas de vol ou quoi. Ça n'existe pas. J'ai sauté, mais. Oh, il y en a un sur moi, c'est pas grave, c'est pas grave. Vas-y, je... Tu pas touché, hein Tu l'es touché des Ouais, pas, pas, pas ce problème. Je... Hop, tu me dis combien de temps... 10 secondes, là Euh, ouais, 10. Atterris sur ton loadout. Je te filerai... Oh, je suis mort, hein, lapin. C'est fini pour moi. Tu vais ton je vais ton Y'a Il En fait, là où on a pas de chance, c'est que... Il y a full tryhard dans notre game. Nooon. NON NON PIPI Il m'attendait quoi lui. Super Oh là là Oh l'érection que je me tape frérot Allez, il est parti. Ouais, lui par contre NON. C'est un seul gars, c'est le mec derrière qui nous a enculé frérot. Tu ouais. vu à quelle vitesse on est mort mais, mais nique ta mère C'est quoi ton pseudo On n'a pas le temps de voir le pseudo gros, ils sont... ça circule de ouf ici. Oh merde, oh l'enfer, je envie d'y aller. Ah ils sont trois. On prend le sandwich si tu veux. Vas-y, on attaque le sandwich. Ton, ma ton maillot, ton maillot de mon côté J'arrive à tomber deux, j'arrive à tomber deux, mais j'ai plus de vie. Ah, il m'a down. Ils sont, ils sont les deux collés. Je te les mets, les deux collés. Ils attendent, oh, mec, attends, c est, c est c est ils, ils un pas, un ils sont okay, okay. Ton maillot, moi, moi c'est bon. Tiens, ça en vient de se réanimer sec là. Par contre, j'ai plus mes armes. Alors, Deux de tombés encore. Vas-y, c'est ton moment. Il en reste plus qu'un, gros. Il en reste plus qu'un. C'est pour toi. Il est... Il t'a vu, il t'a vu, il t'a vu. Oui Vas-y, baisse-les tous. Il est trop au sol. Vas-y. Pisse-leur dessus. Pisse-leur dessus. Mec, prochain match, tu fais pareil. Oh, je vais le chercher. Vas-y, vas-y. À ta gauche, derrière toi, bébito Derrière toi, derrière toi. Dans la maison, dans la maison. Il y a toute une team qui est sortie de... ...de sous terre, là. Là-dedans. Salopard de zombies de merde! C'est bon, j'ai eu. J'ai eu les deux. Bien joué, la perne. Y'en a un dans la tour. Au-dessus, au-dessus! Ah, au oh, <rire> dans le ciel, la perne. Un, un down. Euh, t'en ai euh, ping un devant toi. Quoi? Qu'un? Où? Qui? Là, là. Ah là là. Il est là-dedans, j'arrive pas à le. Dans la tour? Ouais. Non, non, dans le, dans le buisson là, devant nous. Dans le buisson Bah il était là devant. sans je te l'ai confirmé, je l'ai trouvé. La paix, la, la paix Oh putain, je, je suis mort, tu vas pas mourir. Ouais, je pouvais pas. Ouais, j'ai vu. Je suis gêné, je dépose mon CV où Nulle part, c'est fini. Euh, ah bah bon. Si tu fais une annonce comme ça sur ton live euh... mais Je l'ai déjà fait en fait et euh, Un peu ah. partout on, on a reçu 60 CV sérieux On a fait le tri, on en a gardé 6 euh, Et euh, au final ben là il en reste que 3 Et je les fait venir à la maison euh, Pour cuisiner un plat et ça, sera, ça va être quoi ton plat imposé Un hachois un de veau frérot C'est un, un, un plat basque et ouais. C'est super bon Mais c'est pas évident parce qu'il y, y a une cuisson respectée Pour que le veau soit pas caoutchouteux le, ouais, piment des, ouais. le, le piment d'Espelette pour que ça relève, mais sans te cramer C'est... Ouais. Enfin, et au final, j'ai demandé aux Ultras un peu des conseils sur ce qu'il ferait. Il y avait pas mal de bœuf bourguignons, il y a eu plein de trucs retransmis en direct. Mais on, on verra, tu vois, si, si vraiment il y a un feeling qui passe. Je sais pas toi, mais je bug un peu, je crois. Bah, je, suis... je suis mort. <rire> Qu'est-ce que ça fait? J'ai crossé deux paupières devant leur mec Du coup, il hurlait. Il a, il a dit à son pote qui est en train de regarder: Oh, viens aider! <rire> c'est tellement moi, frérot. C'est tellement ma vie. Et, euh, et, et du coup, ouais, voilà, c'est vraiment s'il y en a un qui, qui a envie d'être euh, qu'on filme et tout. Je fais un petit live Insta ou. Où... Ou un truc comme ça, why not Mais, mais en fait, je, je me rendais pas compte, mais juste le fait de faire un entretien avec moi et de, même de, de bosser pour moi et tout au début, ça crée un stress qui, qui est juste pas possible. Donc euh, j'ai envie qu'ils ouais, soient bah dans de oui. bonnes conditions, qu'ils soient à qu l'aise, ouais, ouais, ouais, ouais. pépère, ce soit un job un peu comme, comme, tout, comme partout. Et, et après, bah, on, on verra, tu vois. Et euh, ouais. dans tous les cas, les trois derniers, je leur ferai... Euh, Oh il a lancé le colis. Oh, oui, là en bas à gauche. Et euh... et en gros dans tous les cas je ferai la pub sur Instagram des, euh... des de tous les derniers. Non, mais parce cool. que parce que s'ils sont arrivés là c'est bon. que les mecs sont bons quoi. Ok il y a du monde là. Ah, mais après, comme tu dis, c'est sûr que c'est mieux de trouver quelqu'un qui fait un mandat, qui te fait, amener, bah, qui te fait bah... des bons trucs. C'est tout con, mais j'ai tellement de projets, de trucs, machin et tout, que bah, faire la nourriture, nettoyer en suivant, machin, là où t'as fait la bouffe et tout, je perds un temps qui est, qui est abusé. Et alors que là, bah, je pourrais, pourrais me consacrer encore plus pleinement à ma passion, à mes projets et tout, et c'est trop bien, tu vois. Et, et en plus de ça, je vais manger équilibré. En plus de ça, tu crées un poste. En plus de ça, tu fais marcher les producteurs locaux. Enfin, y, en fait, tu, tu, tu poses le, le plus et le moins. C'est euh, incontestable à quel point c est, c est, ça apporte. C'est trop bien, tu vois. Ah, mais grave, grave. Tiens, tiens-moi ça, frérot. Ok, ouf. Je les bon craque, je les craque, frérot. Et moi, je, je suis safe. J'ai tenté un suicide shot Tu sais, tu, euh, je savais que j'avais pas le temps de voir le parachute mais je... Et je l'ai 180, ah non, ah je l'ai craqué hein. Ah non non, c'est moi qui me suis explosé, moi je les craque en 180, ah, c'était ah insane un... En fait j'ai entendu un tiro-snipe et je t'ai vu tomber, je pensais que t'avais pris une tête <rire> Oh non non a autre. Alors juste pour préciser, c'est une full team de FR, donc bon, Je serais chaud pour qu'on les tue tous Ouais, je te suis Ça vient de retomber, étage C'est toujours les mêmes français. Le, le dernier au rez-de-chaussée. Oh l'inconscient. Oh l'inconscient. Il, il m'a entendu. Il, il vient de grimper. Et trop tard frérot, trop tard T'as du délai T'as du délai Mange de merde, va. Attrape. Non. Non. Ok, il y a un mec qui est revenu dans la maison derrière. C'est insane. C'est bon, je l'ai eu. Fais gaffe, Pépito, il y, y a des joueurs, ils sont bons là. T'occupe pas de moi. Je, je rampe quand tu que c'est peut-être safe. Why not Derrière toi, il y a un mec qui vient d'arriver. Il est nord-32, nord nord-est. Nord c'est bon, je l'ai vu, je l'ai Je te power, je te power. Je suis mort aussi. Ouais c'est 4 TTV qui jouent leur vie dans les temps frérot. <rire> ça s'invente oh, bah, pas ça. On va revenir. on aller les, les attraper eux. Par contre tu sais que j'ai oh, mis oui. un J'ai mis un couteau, frérot. Incroyable. Quand t'as dit t'attrape ça Ouais, j'ai dit attrape ça, je pensais pas qu'il allait l'attraper ce con. Mais ouais, <rire> Il <rire> l'a attrapé l'abruti. Ok, il y, y a du monde, si tu veux on va sur le top, il y a du monde là. Euh, alors moi, je, je vais me venger de, de, de tous les TTV qui, qui nous ont tués tout à l'heure. En, en fait, vra vraiment, ils sont 4 ils sont TTV à camper au milieu de, de ces trucs. Je trouve ça horrible. Allez, je back. Ils sont 3. EB EB qui est... TTV mes couilles. TTV à chier. On a un problème Ok, t'en as un là. Et bah eh ben, voilà Il y a une autre team de TTV derrière moi Je te mets un drone, ça peut t'aider Ouais, je veux bien C'est parti Ce mange merde, okay. il vient atterrir à Ah oh, tiens J'arrive la paire, j'arrive, je suis avec toi. Bon, 3, ta, vais, 3, 3 à ta gauche, trois à ta gauche, ça arrive fort. Je plaque, je plaque. Un tombé, on est en 2v2. On a les infos. Je, je balance une para qui me semble pas mal. Elle touche pas. Ça passe à droite. Crac, tombé. Fini. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Une rose tombé aussi. Ah, mon Il a dit qu'il aurait pas dû fusser son oncle et. On a bien joué là. Tu prends une autoréa la paire Oh, y'a encore du monde euh, au, au ping hein Y'a ça de rien hein, pour les 10 gifts. Oh, les têtes, frérot, dans les airs. Ah, tu veux monter au top J'arrive. Toujours monter au top. Hein. Mais combien de fois je, je, je, je vais le tuer, ce mec-là qui s'appelle de la frappe hein. ils, vont, ils vont monter à l'étage. Ils vont se dire, ah oh putain, show il est trop fort. Euh, si, et si on grimpe à l'étage pour se cacher et s'entre-sucer comme des putes il y en a un au top, pour nous. Ok, il est en bas. J'espère qu'on va pas crever ici. Ah, je suis sûr, toi. il est je, je, je, je suis avec toi, peine. Ouais, moi, euh, hop, je, je clear. Oh là, oh là, on traîne pas. Deux, deux, deux, deux, deux, deux. Oh là là. Oh non, c'est mort ai aussi, air, frérot. J en, j en ai ah, mais, euh, ouais, mais c'est cuit. C'est celui que j'avais craqué. Hein. Oh, c'est incroyable. Non, on s'est déplacé nom. un peu trop vite. Et au final, il en reste qu'un, les gars. Il reste Tofi FPS. Parce qu'on s'est fait camper par deux mecs accroupis au rez-de-chaussée. Notre dernier espoir, c'est Tofi. Tofi qui se déplace avec le gaz. Tofi. L'enfant de pu... <rire> non <rire> Tu as, as bien fait, parce que... Eh, regarde, non, non, non, mets-toi dans le bord de zone. Le, regarde, okay. regarde. So, tu, vas, tu vas rentrer ici. Bah, mets-toi là. Dans cet angle-là, tu seras tu seras nickel. T'inquiète, la zone, elle ne te touchera pas. Il y, y a du monde en dessous de moi. Ouais, mais justement, laisse-les se laver et nous, on revient. D'accord non non, non, non, non, surtout, bouge pas, frérot. On garde la hauteur. Hein. Le seul truc qu'on fait, regarde. On, on Avec un revoit, peu de chance. On, on, on le de ça, de frérot. Hop. <rire> je vais faire quoi Au K.O. Et t'es... Oh putain et pas con. Pas con, Bah ouais parce que s'ils viennent avec ça... T'as oh, quoi comme? C'est quoi ça Tiens prends mon arme. Qu'est-ce qu'il y a de passer frérot Pourquoi t'as pris feu Il m'a lancé une termite. Je suis au point moi, attends. Attends, <rire> il prend un pistolet au moins. Mais, ouais, mais, oui. non, mais non mais tu... tu, tu... Mais non... Garde-la, garde-la, la, t'inquiète. Prends ça, prends ça. Non mais... Ah Pourquoi elle est vide la tienne mais parce qu'il y a plus de mal dedans Vas-y mais, okay. mais... Oh putain... Impo... Tu veux mais, non, je je, je, je l'ai rechargé, je rechargé Allez c'est bon. Viens dans l'angle, viens avec moi, on est, on est bien ici, on est bien. C'est bizarre un peu ce qui se passe. Non c'est cool, c'est cool frérot, c'est l'ambiance des vestiaires, il euh, n'y a rien de bizarre. Je vais... On va trouver des armes là, c'est sûr. Il reste 9 gars. Ils vont, ils vont arriver par-là, c'est sûr. Je te l'ai fait cramer et je lui ai foutu une thermite dessus, frérot. Ok, j'ai un pompe ici. Ok, okay il si okay, y a des plaques J'ai eu un kill. C'est pas vrai. En prends la plaque là. Y en a, y a, oh, regarde, il y a plein de stuff. Non, impossible. Là, t'as tout ramassé là ou c'est moi Tiens, tiens frérot. <rire> Alors là, il faut absolument qu'on trouve une arme ici. Sinon, euh, comme ils disent les lapins, les carottes sont cuites. Hein. Ça, ça va rota en dessous de nous. Vas-y, un qui saute, l'autre qui tire. Vas-y, je saute. Crac en dessous, je tire, je tire, je tire. Crac encore. Il m'a tué, il m'a tué. Non. Ça s'est rien derrière toi, ça s'est rien Ouais, à je sais, je sais, je sais, il est dans le gaz. Rade ma vie. Mais attends, il fait quoi dans le gaz Il tousse, hein, il a pas de masque. C'est oh, quoi Viens, viens. T'as les plaques. Hein je sais, mais se plaquer, c'est chité, frérot. Nah. Je te pisse oh, dessus, oh, oh. TTV. De l'urine sur ton visage. Eh, je pense qu'il pensait que j'étais solo sur le top. Mais c'est En fait, c'est sûr parce que. Parce que. Quand ça... j'ai sauté, ils il il me sont tombés dessus direct. Et ça, c'est, ça, t'sais, ça t'sais... ce que je viens de te faire, c'est la vraie strat frérot. Genre celui qui a plus ah ouais, de ouais, ouais. Mun celui qui a le plus de munitions. Il reste sur le top. L'autre, il va charbonner en bas autant qu'il peut jusqu'à la mort. Et euh, mais après, mais tout repose dans, dans ce studio.